Frustration. L État mental d'insatisfaction... D'insatisfaction caractérisée Caractérisé par un déséquilibre... C'était toi Est-ce que je vais réussir ma vie Frustration. Ouais, bah écoute, il était super sympa. Ouais. Il a été galant pendant toute la soirée. Il m'a même offert le repas. Par contre, euh, j'ai trop, trop mangé. Il va falloir qu'on aille courir ce soir. Hein. Oui. Oui, c'est toujours les gars. vidéos. Ah ouais Ah ouais, saison Nous détectons une surcharge. Veuillez descendre de l'ascenseur, s'il vous plaît. Frustration. Hey, ça va Ouais, ça va et toi Nickel. Ouais. Ouais, c'est sympa chez toi. Je te sens Oui je veux bien. Est-ce que je vais réussir ma vie Frustration. Notre montée ne manquez pas de vous abonner à la chaîne des papillons de l'extrême de les suivre sur facebook twitter instagram et snapchat et de liker et partager la vidéo et maintenant une petite musique pour agrémenter votre trajet